Alors, je m'appelle Marie, j'ai 18 ans et c'est la cinquième fois que je participe au stage de Parlons Jeunes. Alors, en quoi consiste le projet Parlons Jeunes Donc, c'est euh, un stage qui permet de donner la parole aux jeunes, euh, où on se retrouve à chaque fois autour d'une thématique. On est allé entre 15 et 20, on a entre 10 et 24 ans, et on se retrouve, on choisit un thème, enfin, le thème est imposé, mais on choisit les sujets sur lesquels on veut traiter, et pendant une semaine on fait des reportages sur ce thème et en fait il y a trois groupes médias il y a un groupe qui fait de la, euh, du, de la photo et de la vidéo principalement d'ailleurs une qui fait du son de la radio et un plus multimédia où euh, c'est plus du contenu web donc plus court mais il touche à tout entre guillemets et donc euh, chacun dans un groupe et pendant toute une semaine on fait des reportages euh, sur les thèmes choisis et ce qui est vraiment intéressant dans le stage c'est que une des premières règles, c'est qu'on ne peut pas juger l'autre. Donc on discute, on débat beaucoup. Mais comme on n'est que des jeunes, on n'a pas de problème de. Il n'y a aucun problème pour discuter et c'est très ouvert. C'est vraiment positif. Quel reportage est-ce que tu as déjà fait dans le cadre de ce projet euh... Alors j'ai fait trois éditions sur les clichés. Alors là, on a vraiment tout balayé. On a été dans. On a rencontré des associations pour le... enfin, qui sont contre l'homophobie. On a été dans le racisme. Euh... Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre euh, aussi au niveau des cultes, de, enfin, des religions, puis j'ai fait un euh, parlant au cul, c'était sur la sexualité. Alors là on a rencontré un panel de sexologues, de psychologues et d'experts, euh, on, on a un peu tout. Et puis ici cette fois-ci c'est sur euh, l'exil, la migration, et donc euh, ici on va aller dans un centre ouvert, euh, on va rencontrer aussi des psychologues euh, qui, ont, qui peuvent nous expliquer certaines choses, et on essaye de rencontrer des gens qui sont contre le fait qu'il y ait des flux migratoires en Europe pour avoir, euh, bah, peut-être pour dire ce que nous, on n'est pas d'accord. Et en fait, ce qui, est, ouais, oublié de dire, ce qui est vraiment très intéressant dans ce stage, c'est que comme c'est une grosse instance, euh, le délégué au droit de l'enfant, il a des contacts, et donc euh, c'est le seul endroit où on a l'occasion de rencontrer des ministres et de leur parler, de leur poser des questions, de leur dire notre avis euh, sur ce qu'on pense. Et on peut rencontrer ouais, des experts dans tous les, tous les côtés, dans tous les domaines. Et alors, comment vous préparez vos interviews euh, donc on choisit le sujet en groupe, donc on a des animateurs qui sont experts dans leurs médias et donc euh, en groupe avec eux on choisit notre sujet, donc ici par exemple c'est sur euh, un groupe qui repousse les, les migrants vers la Libye euh, quand ils sont en mer et donc on cherche des infos sur eux et on se on on réfléchit aux questions qu'on voudra leur poser et puis ici normalement par exemple c'est par téléphone et donc il y a une personne qui aura la discussion avec euh, l'intervenant extérieur. Est-ce que tu as un message pour les Globe Reporters euh, À ce niveau-là. Ce que tu veux. Bah, s'il y a des structures pareilles en France, foncez-y, mais je ne sais pas s'il y en a. Mais juste, euh, alors je dirais, on peut sortir le contexte qu'il y a ici, c'est quand vous parlez entre vous, ne jugez pas ce que l'autre dit, essaye de comprendre et ça te, tu seras plus ouvert.